What's up my playboy What's up my playgirl Welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui, on va parler de l'intensité des biceps et triceps, comment travailler les bras en simultané, donc en super set et à la poulie. Alors, on va commencer par les biceps. Vous allez récupérer une barre droite et vous mettre face à la poulie, les jambes légèrement fléchies, les bras allongés et on remonte plus haut que la parallèle au niveau des avant-bras et on redescend. Donc, c'est un mouvement de base. Je vous conseille de faire toujours 15 à 20 répétitions pour augmenter la définition musculaire et 8 à 12 répétitions pour travailler le volume et le développement musculaire. Tout de suite, on passe dans un deuxième exercice pour travailler l'arrière des bras qui est les triceps. Donc Cette fois-ci, vous allez récupérer la corde et vous allez ramener juste en bas au maximum, légèrement verrouillé, et on remonte de façon à ce que les avant-bras soient parallèles au sol. Tout de suite, on ramène en bas, à côté des cuisses, et on remonte. Inspirez en descendant, soufflez en montant. Vous allez aussi travailler de façon à faire 8 à 12 répétitions pour développer la masse musculaire et 15 à 20 répétitions pour augmenter la définition. Si vous êtes vraiment en surpoids, vous pouvez aller chercher des séries de 30 à 50 répétitions pour brûler le maximum de calories et envoyer le maximum de chaleur dans cette zone précise. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions sur ETV